Ah j'ai bon envie de faire youtubeur. Ah bah vas-y. C'est pas que c'était toi qui allais dire un truc Ah non, là bah c'est toi le youtubeur Ah mais je finis, toi tu dis rien Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez CELOG dans la logistique pour découvrir le métier de chef d'équipe. C'est le job de François. Salut François Salut Géry Bon bah je suis ravi de découvrir ton métier Bah écoute, c'est avec plaisir que je t'accueille ici. Je vois que tu es en train d'aider ton équipe, ouais. c'est très bien, mais c'est vraiment pas là où on t'attend. Ah bon Ouais, viens eh je vais t'expliquer. Mon job il consiste à organiser l'activité des équipes qui me sont confiées. Donc aujourd'hui j'ai en charge. Euh, trois équipes, la préparation automatisée, la trieuse et le secteur e-commerce. Donc ça représente entre 10 et 40 personnes. Okay. Euh, donc le boulot, c'est d'organiser cette activité et de manager mon équipe et de les faire grandir. Par exemple, tous les jours, ce que je fais, la première chose pour le moi, c'est... Le café je pas le café, <rire> je, le fais en... je le fais en deuxième. <rire> c'est euh, d'aller échanger avec mon équipe, d'aller échanger avec mes collaborateurs, parce que c'est hyper important, je trouve, pour un manager de savoir comment se sent son équipe. Et ensuite, bah, c'est d'analyser euh, mes indicateurs, voir ce qu'il y a de bon, pas bon et, euh, et d'en parler avec l'équipe. Donc justement, c'est l'heure, on va aller animer le point hebdomadaire. Allez. On y va ouais. Est-ce est que tu peux appeler tout le monde On va faire le point hebdo. Ok, à tout de suite. C'est vraiment pour parler un peu de nos indicateurs, euh, savoir où on en est, euh, pour bah, prendre des décisions pour euh, les jours, les semaines à venir, euh, puisqu'on a des objectifs à atteindre, des objectifs de coût, euh, et puis tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Quand je vois les productivités qu'on a. On n'a vraiment pas à rougir, donc vous pouvez être vraiment fiers de ça. Bravo pour le mois aussi, parce que c'est une très bonne semaine la semaine dernière. Euh, donc bravo, continuez comme ça. Donc les buts, c'est de leur donner du sens, leur montrer euh, où on veut aller, et, euh, et puis les féliciter, les recadrer si besoin. Ça fait partie euh, du job. Vous voulez faire un réveil musculaire ah ouais Ouais Comment tu fais ça Le but c'est de faire des échauffements pour okay. qu'avant de démarrer la journée, puisqu'on fait un métier physique euh, qui est amené à... Tu peux avoir des tendinites, te blesser. Ah ouais. Le but c'est de d'échauffer euh, tranquillement en l'espace de 2-3 minutes euh, okay. les muscles pour qu'ils puissent partir après sur okay. l'activité. Avec la nuque. Ah, le coup Et euh, le plus difficile. Ah. Bon c'est bon Merci à tous Moi j'applaudis, hein. bravo Merci Alors dans mon job, il y a une autre dimension, c'est la relation client. Mais qui sont tes clients Nos partenaires aujourd'hui, ce sont d'une part toutes les marques du groupe Beaumanoir pour lesquelles des entrepôts sont mécanisés et auxquels nous allons apporter un savoir-faire. Nous allons avoir, être vraiment dans une démarche constructive et collaboratrice. Et nous avons d'autres entrepôts également qui sont spécialisés pour des clients, notamment dans le luxe, dans les secteurs de la mode, de la maroquinerie et pour lesquels on a propose une, une prestation logistique du sur-mesure. Mon rôle, c'est de proposer des solutions aux problématiques de nos clients et de tout faire pour les satisfaire. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job Moi, ce qui me plaît dans ce job, c'est que j'ai vraiment le sentiment, euh, à travers mes secteurs, d'être euh, chef de mon entreprise. OK. Patron de ta boîte. Hein. Patron de ma boîte, ouais. Je pilote mon activité, je, je mobilise mon équipe, euh, je les fais grandir. Et je participe à la profitabilité du site. Et chez CELOG en particulier Chez CELOG, ce que j'adore, c'est que c'est une entreprise qui est experte, qui est reconnue dans le secteur, et qui pourtant aujourd'hui est très audacieuse, très moderne. Euh, on le voit ici, euh, dans ce secteur-là, où euh, on cherche vraiment à toujours faire plus. Et moi, j'adore ça. Le déclic pour euh, travailler en logistique, euh, je pense, comme beaucoup de jeunes, euh, je sors de l'école, et j'ai, ou en tout cas, j'ai le bac et je ne sais pas vraiment quoi faire. Et... Et là, je passe un test de personnalité euh, et ça me dit que j'ai un profil pour être, euh, qui, qui peut être fait pour travailler en, en transport et logistique. Donc, je m'y intéresse et je me rends compte qu'effectivement, ça me correspond. Et, euh, et maintenant que j'y suis, je me dis qu'effectivement, c'est vraiment euh, le domaine dans lequel, euh, dans lequel je peux m'épanouir. Je suis vraiment issu d'un parcours euh, logistique, donc je suis diplômé, j'ai un bac plus 4 en logistique, en management opérationnel. Et si moi, je ne fais pas de parcours logistique ce pas du tout un problème, on a la chance d'être dans une entreprise qui est vraiment ouverte. Et, euh, et ce métier euh, nécessite des personnes qui sont engagées, motivées et qu on, qui ont vraiment envie de faire avancer les choses, donc il euh, n'y a aucun problème pour ça. Ça demande des qualités euh, avant tout humaines, en fait, euh, de la logique, euh, l'organisation, euh, aimer, aimer les hommes, euh, les accompagner, faire grandir. Tu as plein de métiers différents, euh, je parle de la logistique mais je pourrais parler des approvisionnements, de la gestion de projets, des achats, de... il y a vraiment des perspectives là-dedans euh, qui sont intéressantes ouais, pour moi. Et pour d'autres aussi. Venez <rire> <Le> Venez <rire> <Il fallait rire> chez nous Grand groupe à l'esprit familial. Alors moi à Saint-Malo, mais CELOG a besoin de toi sur l'un de nos huit sites en France. Les deux et aussi flexibilité, enthousiasme, efficacité et proximité. Alors, Géry, prêt à faire mon job Bah, ben ouais, moi ça m'a donné envie, François. Et ben moi aussi, ton job m'a bien plu. Ah J'ai bon envie de faire YouTubeur. Ah, bah, ben, vas-y Si vous aussi, vous avez envie d'intégrer ces logs, postulez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne <rire> Ah, mais je crois que c'était toi qui allais dire un truc Ah non Bah, c'est toi le YouTubeur Ah, mais je finis, toi tu dirais Postulez, likez la vidéo et abonnez-vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode Ciao